Oui. Mm. Il, il, il dort dans son lit avec ses nouvelles chaussures. C'est à moi. C'est à, à... à moi, ça. On va les ouvrir quand même. Mmh. Astro-dessin, observation et dessin en astronomie. Volume 1, volume 2. On va commencer par le volume, 1. Hein. Pas bien, hein Un ouais, film plastique. C'est des beaux bouquins, hein. franchement. Ouais. Une belle page. Oh, tout sur l'œil. Observation astronomique avec l'œil. Après, ils ne sont, sont pas donnés non plus. Ils ne sont pas extrêmement chers, mais ils ne sont quand même pas donnés. C'est un investissement. Hein. Hum. Oh là, tout le matériel qu'il y a. Comment dessiner le matériel spécifique de l'astrodessinateur Waouh, trop bien. Oh. Et le tome 2. On va aussi. Mmh. Yeah. Alors, qui c'est qui a écrit ça C'est Serge Vieillard. Bon. Serge qui Vieillard. Il n'est hein. pas tout jeune. C'est euh, Astrosurf Magazine qui oui. fait ça. Tu vois, regarde, Serge Vieillard. Hum. qu'il aurait écrit en collaboration avec euh, je sais pas moi, Christian Lejeune. Ça, ça devait Christian Lejeune et Serge Yar vous présente ouais. Astro Dessin. Ah, ça fait de la gueule ça quand même. Ah ouais, mais bon. Voilà, oh au pastel et tout. Ah ouais. Rien. Ah c'est beau, ouais. Astro Dessin au pastel. Ouais. Astro Dessin au pastel. Toutes les techniques hein. Les instruments lumineux, les instruments peu lumineux, quel oculaire utiliser, comment faire une nébuleuse, comment faire un amas euh, d'étoiles, amas ouvert, amas fermé, comment dessiner une... Amas comment dessiner une comète. Amas de long. Amas de long. Oui, alors là, il y a l'amas de long aussi, et euh, l'amas euh, Serge. Hein. Ouais. Bon, donc les comètes... Et après, des, tout, voilà, comment dessiner les planètes les unes après les autres, les Jupiter, enfin les Jupiter, Jupiter, okay. <rire> Jupiter. alors le jour où je serai réussi On à faire un passe. truc pareil, déjà il me faut un super instrument, hein. alors, il, faut, il, faut, il faudra que j'investisse, hein, euh. euh, bon un petit Dobson c'est bien. Ah, hein. L'avantage à c'est que c'est pas très cher. Tu as un gros gros gros gros gros instrument pour pas cher cher cher cher cher cher. Parce que tu as une monture... C'est la monture qui coûte cher en fait. Je suis pour faire de l'astrophoto, mais si on veut faire de l'astrodessin, on n'a pas besoin d'une monture pour faire de l'astrophoto. Voilà. Bon, bon ben j'ai je... de la lecture. Donc j'ai de la lecture et je vais ranger mon cutter. Voilà. Parce que j'ai mon petit-fils qui arrive. Allez, ciao, bye.